Voici le matériel nécessaire pour le montage de votre poti. Une lampe à souder, de l'étain. J'ai préparé deux plaques d'aluminium de 3 mm à intercaler entre le réflecteur et le page de votre poti. Nous allons passer au montage. Premièrement, bien nettoyer l'endroit où on va souder. Prendre votre réflecteur. Ça doit ressembler à ça. Aligner les petits trous pour souder la SMA. Intercaler les plaques en aluminium de 3 mm. Attendre quelques instants que ça refroidisse, enlever les plaques. Alors faites attention, c'est très chaud. La première partie est soudée. Remonter les plaques. Nous allons vous souder maintenant le patch de la potier. On laisse refroidir. Ensuite, nous enlevons les deux plaques de trois mm. Voilà. Votre petit est presque fini. Nous allons souder maintenant la fiche SMA entre le réflecteur et le patch. Voilà maintenant nous allons monter la SMA. La réalisation de votre poti étant terminée. Donc la cale de 3 mm pour vérifier que tout est bon. Donc parfait. Il vous restera à monter la lentille et la coller. Bonne réalisation et à bientôt sur le satellite Q100.